Bonjour à vous. Bonjour à ah, vous oui. toutes et à vous tous. Eh bien je vais laisser euh, Jackie et Alexandrine du coup se, se présenter euh, pour ce sujet qui est le Qi-Kong allié à l'équitation ou le chicong aussi tout court puisque être ouvert aussi aux gens qui ne font pas forcément l'équitation et qui ne veulent pas forcément faire la montée en liberté, hein, ce stage il sera ouvert euh, tous les matins les quatre matinées du 4 au 7 juillet pour les gens aussi euh, qui veulent faire seulement le qigong donc je vous écoute bienvenue merci beaucoup de nous accueillir ouais, merci. et euh, bah, ça c'est une super euh, c'est une super idée de proposer euh, et aux cavaliers et aux non cavaliers de, de pouvoir euh, être initiés euh, euh, aux techniques euh, énergétiques du qigong voilà, donc euh, je me présente, je m'appelle euh, Jackie, je m'appelle Jack, mais on m'appelle euh, Jackie, euh, voilà, donc euh, Jackie Crayero, j'ai 69 ans, j'ai un peu plus de 50 ans de pratique euh, dans les arts martiaux, chino -vietnamien, et, euh, chinois, vietnamiens euh, et chinois, kong et Tai Chi, j'ai eu deux maîtres. Et mon maître euh, chinois qui, qui m'a appris le Tai Chi, le Qigong, maître Wang Yen-Yen. Euh, vous pouvez aller voir sur, euh, sur YouTube, vous tapez euh, l'école Yanzha-Mishuan, je, ben, je sors de, de cette école-là. Donc vous verrez un petit peu le cursus de ce grand maître euh, au, niveau, euh, au niveau du Tai Chi. Voilà pour euh, ma présentation donc euh, j'enseigne je, euh, dans les côtes d'Armor en Bretagne avant j'ai enseigné euh, j'ai commencé à enseigner à La Rochelle où j'ai développé carrément le Tai qui n'était vraiment pas connu à La Rochelle avec euh, les arts martiaux sino-vietnamiens qui n'étaient pas connus non plus donc euh, voilà j'ai eu euh, quelques élèves euh, dont certains euh, sont connus d'autres pas et euh, voilà donc après je suis parti sur Saint-Barthélemy où j'ai rencontré euh, Coralie et j'ai pu euh, commencer à, à lui enseigner les rudiments de, du Tai -chi et, et du Qigong. et voilà et après bah, je suis parti euh, me former à Taïwan et, euh, et, en, et au Vietnam aussi et voilà donc euh, un petit peu mon parcours jusqu'à 2022. Euh, moi, je suis Alexandrine Chalard, je suis sophrologue depuis 20 ans maintenant. Euh, et je suis également hypnopraticienne, euh, méthode ericssonienne, méthode JIA, de l'imaginaire augmenté. Voilà. Et donc, j'ai mis au point un peu ma technique en mélangeant pas mal de choses en rajoutant des choses, voilà, j'ai fait ma petite euh, mixture. Et du coup, euh, bah, tu vas tu vas être aussi euh, sur ce stage-là, euh, début juillet, avec Jackie, sur les matinées, ouais. et, euh, et voilà. Et puis moi, je serai plus sur la partie de l'après-midi, sur la montée en liberté. Très bien. Super. Voilà. Pour, pour finir un peu notre présentation, c'est qu'on est, qu est euh, formateurs euh, tous les deux euh, oui. en, en Tai Chi et... Euh, oui, aussi technique chinoise de santé euh, on est euh, diplômé sport santé voilà donc euh, ça c'est des choses aussi à savoir voilà parce que faut savoir sur oui. qui aussi voilà donc on est euh, tous les deux uh, formateurs en, en sport santé technique de chinoise de santé exactement que ça va apporter aux au cavaliers et aux non-cavaliers ah bah, Beaucoup de choses, ça, ça, ça va être un grand, un grand bouleversement intérieur et extérieur. <rire> ok, voilà. d'accord, tu peux nous en dire un peu plus du coup voilà. Bien, En fait, bon, euh, le, le fait c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler dans, dans les techniques énergétiques, il ne faut, faut pas que ça traîne en fait il ne faut pas que ça traîne en longueur, il faut que le, le, le, comment le, les effets se fassent sentir dans les deux premiers cours. À partir de là, euh, l'énergie commence à travailler, parce qu'on travaille sur les cellules, on travaille sur les molécules et tout. Donc, euh, voilà. Mais ça, c'est un, un changement intérieur, c'est ceux qui pratiquent, qui, euh, qui en font, c'est l'alchimie intérieure, et qui en font leurs propres expériences. Mmh. Euh, voilà, et puis bon... Euh, sans compter euh, tout ce que ça amène au niveau euh, au niveau du cerveau, au niveau des, au niveau du corps entier. quoi. Donc euh, c'est vraiment un, un bouleversement intérieur et extérieur, parce que tout, tout marche à partir du moment où l'intérieur commence à, à vibrer sur une certaine fréquence, bah, systématiquement ça va se répercuter euh, sur les d'autres personnes ou sur les animaux, comme les chevaux, les chats, les chiens, euh, voilà. C'est euh, vraiment un, un grand bouleversement intérieur qui, qui se fait à partir du moment où tu commences à t'intéresser un tout petit peu, un tant soit peu à, aux énergies, systématiquement ça se met, ça se met en place systématiquement, là l'alchimie intérieure ça se passe au niveau de la glande pinéale et là, ça travaille ça va commencer à, à travailler et les effets vont se faire sentir tout de suite ça provoque un, un grand relâchement moi je sais quand je venais au début, c'était flagrant parce que c'était euh, si j'arrivais fatigué, ça me boostait si j'arrivais euh, énervé, ça m'apaisait euh, c'est vraiment un très régulateur, quoi, en fait, le Qigong. C'est pour ça que c'est efficace euh, quand on est cavalier aussi. Notre but à nous, c'est que de faire sentir qu'il y a quelque chose de, de oui. palpable dans, dans l'invisible. Il bah, y a des Qigongs classiques hein, qu'on qu trouve partout. Vous Maintenant, vous tapez sur, sur YouTube, vous tapez Qigong, il y a une, une pléiade de, de techniques euh, euh, très reconnues, d'autres pas connues du tout. Et après, voilà, euh, chacun, euh, chaque, chaque maître a sa, a sa propre technique d'enseigner et sa propre façon de faire. Et, euh, et voilà, et donc euh, on rentre un peu, soit on rentre dans la métaphysique, soit on rentre pas du tout dans la métaphysique et on reste à à faire euh, euh, de, de comment, des séries de gestes euh, pendant euh, 108 gestes euh, euh, voilà et, et c'est très bien ça fait ça fait travailler aussi l'énergie mais ça a pas le on ne travaille pas la matière c'est-à-dire qu'on travaille l'énergie pour soi euh, c'est bien on, on se fait du bien mais après on va pas on va pas rentrer dans dans l'énergie même mmh. sentir la palper la travailler et ça, c'est euh, la méthode dont, dont j'enseigne, ou euh, on travaille, la méthode, c'est du Yin. c'est un peu dur à lire, mais c'est comme ça. Du coup, euh, du coup, les bénéfices que ça peut apporter à l'équitation, je pense que moi je peux en, en parler un peu, de, depuis, euh, depuis 20 ans euh, que je pratique le Qigong et et que j'applique sur les, les chevaux. Et c'est vrai que, bah, moi je dis souvent, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que en, nous on ne démarre pas, on ne monte pas sur un cheval, euh, pendant la, la formation euh, donc plus générale euh, de comportementalistique, sans avoir euh, fait du chicon avant, parce qu'on on observe que ça amène des connexions sur le cheval, de la fluidité dans le cheval, et surtout on va rechercher toujours la connexion, la connexion, la connexion, la connexion énergétique, c'est quoi? C'est bah du subtil, c'est tellement, euh, tellement fin et, euh, que, que c'est difficile à, à définir. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand on même les professionnels hein, qui, qui font.